Pour Noël, je voudrais une cage thoracique en acier, car je sens trop ce monde me menacer à cause de cette peur de me prendre une balle qui va m'achever et m'empêcher de l'aimer. Chaque jour, je fais tout pour résister, à l'envie de m'évader, et j'y étais arrivé, mais... Beaucoup de choses nous ramènent à la réalité, une triste réalité, même si on se croit protégé et qu'il est impossible de nous bousculer, un grand sable peut nous toucher et nous faire tomber, tomber d'une force inégalée. Nous sommes tous fragiles, tels de nouveau-nés. J'espère que vous retiendrez. Voilà, je voulais juste sortir des réalités. Ce poème est à présent terminé. Moi, je vais retourner dans mon terrier et ne plus jamais parler. Bah, ouais, c'est... On sent on sent qu'il y a la volonté de... de casser un peu tous les rêves, tout, tout ce qu'on raconte. En plus, c'est Noël, c'est un peu... C'est aussi euh, quand on est enfant, c'est quelque chose qu'on nous raconte, c'est un beau conte, euh, tout est bien. Et là, c'est justement retour à la réalité. Bam On casse, euh, on casse euh, les préjugés, on casse euh, tout ça. Et au final, euh, c'est assez... quelqu'un qui, est... qui, qui rappelle la fragilité en fait, de l'homme, tout simplement. Et euh, cette fragilité, on l'a tous en nous. Et toi, est-ce que tu dirais que tu es sensible ou fragile alors, euh, avant, quand j'étais petit, j'étais fragile et j'étais sensible, Mais en même temps, c'est humain. Euh, en fait, dès qu'il y avait quelque chose, bah, je pleurais. <rire> que ce soit de la joie, de la colère, de l'énervement, je pleurais. Et puis, petit à petit, bah, c'est passé. Et maintenant, je prends plus sur moi et c'est mieux. <rire>